Se présentons dans la maison des simpson comme vous l'avez bien vu hein. alors nous allons entrer dans la maison des simpson j'ai du mal à rentrer pardon excusez moi alors euh, voici le comment dire on voit pas très bien désolé la qualité n'est pas très bonne alors voici ici la salle à manger je pense et euh, je vais vous présenter le joueur alors, le joueur, il est là. Il s'appelle Destroy... Destroy comment Désolé. Destroy 5... 9... Non, 594. Désolé. Alors, c'est lui qui a créé la maison. C'est son monde. Donc, je fais sa vidéo. Alors ici, je pense que c'est le canapé où euh, Homer s'assoit toujours. Euh, oui, pardon, le papier qui regarde la cheminée et tout. Alors, ici, je pense que... Ici... Oui, c'est Omar qui s'assoit toujours... Où, euh, voilà. Où il regarde la télé. Et ici, nous nous retrouvons dans la, mu dans la cuisine. Bien sûr, dans la cuisine. Désolé, j'ai du mal à arranger ici dans la cuisine alors ici il y a une pancarte je crois que j'ai vu non il n'y a pas de pancarte ici bah, c'est le coffre pour en ses d'affaires là c'est le petit frigo distributeur alors nous nous retrouvons sur euh, hein, le premier épisode hein, je suis désolée alors là je crois que c'est le garage ici là vous voyez le garage si vous cassez un bloc Regardez, vous voyez le garage, alors euh, voilà, c'est lui qui a cassé les bagnoles, alors euh, nous allons aller en haut pour vous faire visiter, alors attendez parce que, désolé j'ai du mal à tenir l'iPad avec... Euh, la manette alors ici en haut je crois qu'ici c'est la chambre de marge et homère ici ça doit être euh, l'étagère de marge et tout bah ça doit être la salle de bain alors ici je pense que c'est la chambre de Bart Oui, et la salle de bain. La salle de bain, aussi. Oui, c'est ce que je vois. Alors, nous allons aller dans la chambre de Maggie. Voici la chambre de Maggie. Et quand elle sera grande, eh ben, elle ira dedans. Alors, maintenant... désolé si vous avez rien vu, là. Hein. Nous avons ici, alors, désolé, ici c'est la chambre de Lisa, n'est pas aménagée, hein, encore, voilà. Alors, euh, nous voici pour notre première vidéo, nous allons faire d'autres épisodes, nous allons continuer la suite, oui, alors merci. Donc, euh, au revoir à tous, nous allons faire le deuxième épisode, là, tout de suite, donc au revoir à tous. Merci, au revoir tout le monde. C'était Amorite 65 avec Destroy 594.